Par un prophète, Israël fut sorti de l'Égypte, par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète, Israël fut sorti de l'Égypte, par un prophète, Israël fut gardé. Sécurité! Le message de Branham me met en sécurité. Le message de Branham en sécurité. La présence du prophète me met en sécurité. La présence du prophète me met en Sécurité! Sécurité! De feu, c'est ma sécurité. La colonne de feu, c'est ma sécurité. La nuée des gloire, c'est ma sécurité. La nuée de gloire, c'est ma sécurité. L'ange du Seigneur, c'est ma sécurité. L'ange du Seigneur, c'est ma, ma sécurité. En Jésus-Christ. Je me sens sécuriser, C'est vrai En Jésus Christ Je me sens sécuriser. Le Saint Esprit, -Esprit. C'est mon assurance Le Saint Esprit C'est mon assurance Le Saint Esprit C'est mon assurance Le Saint Esprit C'est mon, mon assurance Sécurité Pour les prophètes, c'est ma garantie. C'est ma garantie. Et mes garantie c'est ma garantie. Et mes brâhmanes, j'irai au ciel. Et mes c'est ma garantie. Sécurité.